Hero est tiré également. Et c'est parti pour cette cinquième course, 1450 mètres. Alors, Stream Ahead, Prince of Persia, Dynamite Jack est bien parti. C'est Cicama Dance, Arabian Air avec Hubble. Et à l'arrière, on retrouve Lemon Drop Shot, Dynamite Jack qui lutte pour le commandement et va se rabattre à la corde Dynamite Jack. En deuxième position, Prince of Persia, Hubble maintenant qui va étendre ses foulées, Hubble, Dynamite Jack, Stream Ahead, Prince of Persia, Arabian Air, Setsi Kamadan, c'est à l'arrière, on retrouve Lemon Drop Shot, les champs qui entament la descente, environ 800 mètres à parcourir dans cette épreuve, l'avantage à Hubble, monté par Pravech devant Dynamite Jack, le favori, Stream Ahead évolue à l'extérieur de Prince of Persia, Arabian Air, Sitsi Kama Dance, Lemon Drop Shot qui va améliorer sa position à l'extérieur de Sitsi Kama Dance à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée. Uh, Hubble uh, qui a toujours l'avantage sur Dynamite Jack et uh, qui est bien en deuxième position. Prince of Persia également uh, très bien en trois, quatrième position. Stream ahead. Prince of Persia qui va démarrer d'ailleurs. Lemon drop shot avec Arabian Air et Sitsikama Dance à l'entame du dernier virage. Dynamite Jack lancé maintenant uh, par Jamir Aliosen qui tente de partir à Prince of Push à ses trousses. Mais Dynamite Jack a uh, l'avantage. Prince of Push va essayer de revenir, mais personne ne battra visiblement. Dynamite Jack qui va l'emporter, qui confirme le touch à mon. Et c'est parti pour cette dernière épreuve de la journée, 990 mètres. Alors Arctic Flyer qui est bien parti cet après-midi, Real Vision. Également Arctic Flyer, Real Vision, Dunze, Chat Trap, Time is Gold, Lush Venture, Go Jewel et Newsman que Jamie Radiosen sollicite en queue de peloton. Arctic Flyer avec Kevin Kalichoran qui est parti. Vous abordez de la rue du gouvernement avec deux, trois longueurs d'avance sur Real Vision. Dunsey, Menalush Venture, Time is Gold, Chap trap, trap, Go Jewel avec Newsman en queue de peloton. Arctic Flyer, elle va bien cet après-midi aux avant-postes et en table le dernier virage en vainqueur. Kevin Kalichoran se dirige peut-être vers une autre victoire. Real Vision tente de revenir sur lui. À l'extérieur, Time is Gold, lancé, Dunsey également. Mais Arctic Flyer a toujours le meilleur Time is Gold côté corde. Attention, Newsman qui a trouvé le passage également. Arctic Flyer, go Jewel qui s'envole à l'extérieur Newsman. Go Jewel. Bientôt le départ. Départ de l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir avec Wall Tag et Horse Guards sollicité. Horse Guards qui va se montrer le plus rapide devant Wall Tag, Iditarod Trail, Vasco Street Tracto, Opéra Royal, en épaisseur, Hayla. Ensuite, on retrouve Ideal Secret, Aliasat à l'arrière avec Table Bay qui ferme le cortège aux abords du Tombeau Malartique. Horse Guards avec Sonaram donc qui dirige les opérations. Demi-longueur d'avance sur Vasco Street Tractor. Dinesh Souffol euh, qui tente de prendre le meilleur sur Horse Guards. Et là à l'extérieur de Tag bien placé en quatrième position lui. Ensuite Opéra Royal, Heidi Tarot Trail Calais à la corde. Uh, Ideal Secret, Al Yassat. À l'extérieur de Idle Secret, Table Bay ferme le cortège, bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Vasco Street Tractor qui a pris les choses en main devant House Guards, Hale, Walltag toujours bien placé, Aliasat commence son effort, lancé par Michel Tihau, Péra Royal, Adi Tarot Trail qui tente de se dégager de là. Ideal Secret va profiter et améliore sa position, Table Bay aura à contourner le peloton. Les chevaux à bord de la cour pour entrer dans ligne droite finale avec Vasco Street Tractor lancé par Dinesh Souffol à l'intérieur, Ideal Secret, Heidi Tarot Trail, Woltag à l'extérieur, Aliasat complètement dehors, Ideal Secret à la corde avec Host Guards, Aliasat avec Wall Tag, Ideal Secret, Host Guards avec Aliasat à l'extérieur, belle arrivée, même Woltag est là